Célèbre, tel louange, qu'à ta bonté vaut mieux que la vie, qu'à ta bonté, qu'à ta bonté vaut mieux que la vie. Qu'à ta bonté, qu'à ta bonté Vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie Mes lèvres célèbres, des louanges Qu'à ta bonté, vaut mieux que la vie Qu'à ta bonté, qu'à ta bonté, qu'à ta bonté Vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie, qu'à ta bonté, qu'à ta bonté, vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie, m'élève, célèbre, tes louange, qu'à ta bonté, vaut mieux que la vie, qu'à ta bonté, oh.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 Nous sommes là ce soir, nous sommes là, venus pour te rencontrer, yeah, yeah, yeah. Jésus est, eh, eh, eh, eh, Jésus est. Eh. Nous sommes là, nous sommes là, venus pour te rencontrer. Jésus est, eh, eh, eh, eh, Jésus est. Eh. Oh, oh, Dieu, Majesté, oh, ta majesté s'élève au-dessus oh, des cieux, oh, que ton nom est infiniment. infini mon enfant dieu abdina que ton nom est infini mon grand rebaillé que le beau saint que ton nom est infini ton nom est infini, mon grand. que ton nom est infini, mon grand. Jésus, Jésus, oh, oh que ton nom est infini, mon grand. oh Dieu, oh, oh. Dieu, que ton nom est infini, mon oh grand. Oh Dieu, oh Dieu. Ton nom est infini, mon grand ta majesté, oh, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Oh, que ton nom est infini, mon grand. Père Céleste, ce soir, nous montons nos louanges vers toi. Père Céleste, ce soir, nous sommes venus pour t'adorer. Père Céleste, ce soir, nous sommes là pour te dire merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Merci, éternel Dieu des amis. parce que encore tu as fait grâce, tu nous as fait grâce. En ce soir encore, tu as voulu que nous soyons au de, la, de ta croix, nous sommes là pour te dire merci, nous sommes là pour te dire merci pour nos différentes familles, nous sommes là pour te dire oui nous t'aimons, nous t'aimons, c'est pourquoi nous sommes là ce soir, Père Céleste reçois notre adoration, Père Céleste reçois notre, notre, notre cri de victoire, Père Céleste reçois notre acclamation, Père Céleste, reçois notre reconnaissance. Père Céleste, reçois l'action de grâce que nous t'apportons ce soir. Oui, tu mérites, tu mérites qu'on t'adore, tu mérites qu'on t'apprécie, tu mérites qu'on te fasse des éloges. Tu mérites tout ce qui est bon parce que toi-même, tu fais... Tout ce qui est bon, il n'y a personne comme toi Tu es unique en ton genre Dans ta manière d'opérer des miracles Éternel, tu es unique Dans ta manière d'aimer, tu es unique Dans ta manière de faire miséricorde Tu es unique Dans ta manière de pardonner, tu es unique Dans ta manière d'aimer, tu es unique C'est pourquoi ce soir Nous sommes là. Nous, nous, sommes venus témoigner De ta fidélité dans notre vie Parce que c'est toi seul Qui peux nous aimer autant Jusqu'à donner ton fils unique Jésus sur la croix Personne ne pouvait faire cela pour nous, mais il t'a plus de nous sauver, il t'a plus de nous faire grâce, il t'a plus de nous affranchir, il t'a plus de briser notre chaîne, il t'a plus de renverser les situations difficiles, il t'a plus de nous faire sortir des prisons où nous étions enchaînés, il t'a plus de nous faire grâce. Et ce soir, nous sommes reconnaissants. Ce soir, nous voulons témoigner ta fidélité dans notre vie. Ce soir, nous voulons dire que tu es plus que vainqueur. Ce soir, nous voulons dire que oui, quel Dieu. fait fort tu es, tu es rentré jusqu'à dans la prison, là où le diable nous avait enfermé, là où le diable nous avait retenu captifs, là où les chaînes de la malédiction, de la mort nous avaient enchaînés, tu es rentré une fois pour toutes dans la prison tu es rentré une fois pour toutes les Poshakaya d'Abal, dans la tombe où nous étions enterrés les Poshakaya d'Abal tu as cassé les verrous de fer. tu as cassé les chaînes tu es rentré dans la prison où le diable nous avait enchaîné dans les tu as brisé les verrous de fer. Et ce soir, nous sommes libres. C'est pourquoi nous voulons proclamer ta séniorité. C'est pourquoi nous voulons proclamer ta puissance. C'est pourquoi nous voulons dire, quel Dieu fort tu es. Quel Dieu formidable tu es. Jamais, nous n'avons jamais vu un Dieu fort comme toi. Jamais personne n'a parlé comme toi. Jamais personne n'a pu guérir par la parole comme tu le fais. Jamais personne n'a pu délivrer quelqu'un par la parole comme toi tu le fais tu es unique dans ta manière d'opérer les miracles jésus par ta parole la bible nous dit que tu guérissais les malades jésus par ta parole tu as chassé les, les, les, les, les, les, les, les démons jésus par ta parole tu as chassé les légions de démons qui étaient dans dans dans la vie du fou de gadalat Rekende bolobo sento ce soir nous voulons dire que ta puissance est illimitée. Rekende boloba hari kolo bo sente, rekende boloba hari bolobo sente ayada ba bali o lava sente porobo o. bolobo sente paya. King of King and Lord of Lords. Abba Father, I worship you. Rekende bala ba home de rekende porobo o. Rekete poloba anaba, okere bo sente bolobo. We give you glory, Lord, and we honor you. You are wonderful. You are worthy, Lord. You are wonderful. Lord. You are worthy, oh Lord. Lord. Nous te rendons la gloire et notre nom. Nous te rendons la gloire. Honorant. Tu es merveilleux, tu es digne de louange, tu es merveilleux, tu es digne de louange. Nous te rendons la gloire et toute la puissance. Nous te rendons la gloire, Jésus, et nous t'exaltons. Saint-Esprit, prends la place. Saint-Esprit, bouge toi fais ce que tu veux. Tu es merveilleux. Oh, tu es digne de louange. Tu es merveilleux. Oh, tu es digne de louange. Tu es merveilleux. I'm Pour me sauver, tu as jugé bon de, de, de me donner ton fils Jésus. Tu pouvais envoyer un ange pour me sauver, mais tu as jugé bon d'envoyer Jésus, ton fils. Tu as jugé bon de me donner ce qui était précieux à tes yeux. Oui qu'était t'es pour le mosé qui était pour le bo. Il était qui rendons grâce au ah, père. Oui qui t'éparabaille qui était pour le mec te poya. Oui qui était pour le ba. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres. Oui qu'était paille à la balle contre paille. Tu es ma fille. Oh tu es digne de louange. Tu es tu es digne de louange. Quel est ce Dieu compatissant quel est ce Dieu formidable Quel est ce Dieu qui ne recule devant aucune situation Quel est ce Dieu qui nous défend? Quel est ce Dieu qui a compassion Même lorsque nous tombons Tout le temps dans les, mêmes, dans, dans, dans, dans les mêmes Péchés, il nous fait grâce Parce qu'il sait de quoi nous sommes formés Il sait que nous sommes Nous sommes formés de chair Nous sommes formés de poussière Il connaît notre faiblesse Raison pour laquelle il nous a laissé Le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit L'Esprit nous aide parce que nous ne savons quoi faire, nous ne savons comment marcher, nous ne savons comment parler, mais le Saint Esprit nous aide. Le Saint Esprit nous aide. Nous, nous sommes faibles, nous ne savons quoi faire, mais le Saint Esprit, lui, il sait quoi faire. Le Saint Esprit, lui, il nous aide à prier. Le Saint Esprit, lui, il nous conduit parce que c'est lui, ça lui que nous, ça lui que Jésus nous a confié. Le Saint Esprit connaît toutes choses au mieux que nous. Saint Esprit, nous voulons honorer. Saint-Esprit, nous voulons te dire merci, parce que lorsque Jésus partait, tu ne nous as pas abandonné, tu ne nous as pas abandonné, tu es resté fidèle dans ta mission, Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es resté fidèle dans ce que tu dois faire avec nous, Saint-Esprit, raison pour laquelle nous voulons t'adorer. Saint-Esprit, nous voulons te donner la place que tu mérites ce soir. Saint-Esprit, toi qu'on invoque et les montagnes, tremblent. Toi qu'on invoque et les montagnes, les situations difficiles, prennent la fuite. Saint-Esprit, c'est toi que nous voulons honorer. Saint-Esprit, tu, tu, as, tu as ta place, tu as une grande place dans cette affaire, Saint-Esprit. Raison pour laquelle nous ne voulons pas t'écater dans cette affaire. Nous ne voulons pas t'écater en ce jour, mais nous voulons te témoigner notre fidélité. Nous voulons te dire que oui, tu es bon. Nous voulons te dire que tu es fidèle, parce que c'est ce que Jésus, Jésus nous a dit, que tu prendras ce qui est à lui, et tu vas nous révéler. Nous te disons merci, parce que si nous sommes encore en vie, si nous pouvons adorer le Père, si nous pouvons avoir des révélations lorsque nous méditons, c'est parce que Saint-Esprit, tu es avec nous, c'est parce que tu as décidé de nous révéler. Alors Saint-Esprit, tu mérites cette place, tu mérites qu'on t'acclame, tu mérites qu'on te bénisse, tu mérites qu'on dise que oui, tu es Dieu, tu, tu mérites qu'on dit oui, oui, tu, tu, tu, tu étais au commencement de la création, Saint-Esprit, l'Opaya, teke, Saint-Esprit, merci pour ta fidélité, merci pour ta révélation, merci qu'à chaque jour, sur cette plateforme, tu ne cesses de nous révéler, tu ne cesses de nous révéler, tu ne c'est de nous révéler, même lorsque Nous trébuchons, même lorsque Nous n'arrivons pas à expliquer Ce que tu nous donnes, tu nous fais Grâce, quel que soit ce que Ce qui va sortir de notre bouche Même, même, même quand Nous n'arrivons pas à expliquer Même lorsque les choses sont floues Saint-Esprit, tu nous fais grâce Tu ne nous juges pas, selon notre Faiblesse, Saint-Esprit, nous voulons te dire Merci, Saint-Esprit, nous voulons Te dire merci, Saint-Esprit, nous, Saint nous voulons Te donner la place, nous ne nous pas prendre ta place, Saint-Esprit, raison pour laquelle nous t'acclamons, raison pour laquelle nous te, béni nous te bénissons, Saint-Esprit. Toi qui étais au commencement avec Jésus, toi qui étais au commencement avec Dieu le Père, toi qui étais au commencement avec Dieu le Fils, oui, toi-même tu es Dieu. Tu es merveilleux. Tu es digne de louange, tu es merveilleux, tu es digne de louange. Je glorifie ton nom et je t'adore. Je glorifie ton nom. The says, is Jesus shout hallelujah amen the says, is Jesus shout hallelujah amen you are what the old lord you are what the old lord you are what the old lord you are what the holy spirit you are what God, you are what Lord. you are what Lord. you are what Lord. mighty God, you are worthy, Lord. you are what Lord. you are what Lord. Lord. El Shaddai. you are you are what he loves, you are what Tu you are what Dieu. Tu es digne, et Shaddai, tu es digne au oh Dieu, tu es digne au oh Dieu, tu es digne au oh Dieu, roi des rois, tu mérites la gloire, tu mérites la gloire, tu mérites la gloire, Et Shaddai, tu mérites la gloire, tu mérites la gloire, tu mérites la gloire, tu mérites la gloire, tu mérites la gloire, et tu mérites la gloire, mon sauveur. Tu mérites la gloire, tu mérites la gloire, tu mérites la gloire, mérites la gloire et Shaddai, Quel Dieu merveilleux es-tu, quel Dieu merveilleux. devant toi, le ciel et la terre t'adorent. Quel Dieu merveilleux, es-tu l'eau Quel Dieu formidable, tu es Quel Dieu formidable, tu es Tout l'univers se prosté devant toi, le ciel et la terre t'adorent. Quel Dieu merveilleux es-tu Tout l'univers se prostège, le ciel et la terre t'adorent. Quel Dieu merveilleux es-tu Toi qui vois tout, toi qui sais tout, toi qui connais la profondeur des cœurs, c'est toi que nous sommes venus célébrer ce soir. Ô Père céleste, quel Dieu merveilleux tu es ce n'est pas une manière de parler Seigneur en ce soir Mais c'est ce que tu es que nous sommes, venus, nous sommes venus exprimer Seigneur nous sommes venus te dire que tu es bon Seigneur tu es bon Regarde toutes ces choses que tu fais dans nos vies Malgré qu'il y, y, y, y, y, y a tant de maladies dans ce monde Tu ne cesses de nous faire grâce Tu ne cesses de nous faire grâce Ce soir nous ne pouvons pas nous taire Ce soir nous voulons te dire quel Dieu merveilleux tu es quel Dieu extraordinaire tu es. Quel Dieu formidable tu es. Lorsqu'on s'approche de toi, il y a une paix qui nous saisit. Lorsqu'on est avec toi, il y a la sécurité. Lorsqu'on est avec toi, il y, a, il, y a, il y a une grande joie. Quel Dieu merveilleux tu es. Ceux qui se prononcent, ceux qui disent qu'ils sont des dieux sur cette terre, avec eux, c'est l'inquiétude. Avec eux, c'est la peur. Avec eux, c'est l'angoisse. Avec eux, c'est la souffrance. Mais toi, quel Dieu merveilleux tu es Malgré nos fautes, toute cette journée, nous avons eu, à, nous, nous avons fait des choses qui ne t'ont pas honoré. Cette journée, nous avons eu à faire sortir des paroles mauvaises de notre bouche qui ne t'ont pas honoré. Mais malgré tout, toi, tu nous dis que tu nous aimes. Quel Dieu merveilleux tu es nos parents s'utèrent lorsqu'on on, on fait quelque chose, lorsqu'on fait du mal, lorsqu'on blesse nos parents. Nos pa il arrive des moments où nos parents nous boudent. Il arrive des moments où nos parents ne veulent plus nous parler jusqu'à leur mort. Mais toi, quel Dieu merveilleux tu es, malgré tout ce qu'on t'a fait. Malgré toute notre faute, malgré, malgré, malgré, malgré, malgré que le, le, le monde que tu as créé, le, le, le monde, tes enfants que tu as créés ont, ont, ont souillé ce monde, ont souillé l'univers, mais malgré cela, tu décides de susciter tous les jours, chaque jour, à chaque heure, à chaque seconde des serviteurs pour parler encore de ton Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Quel Dieu merveilleux tu es. Saurait été un autre Dieu depuis longtemps. Il allait détruire ce monde. Saurait été un autre Dieu depuis longtemps. Il allait mettre fin à ce monde et rester seul dans sa création. Mais toi, quel Dieu merveilleux tu es! Je comprends maintenant lorsque tu dis que tes pensées, nos, tes pensées, nos pensées ne sont pas tes pensées et nos voix ne sont pas tes voix. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus intelligent que le mot lui-même. Tu es plus fort que le mot fort. Tu es plus sage que le mot sage. Tu es plus juste que la justice. Tu es plus intelligent que le mot « intelligent ». Toi qui entends tout, toi qui sais tout, C'est toi qui as divisé toute langue. lorsque tes enfants étaient en train de construire la tour de Babel. Tu les as dispersés. Tu maîtrises toutes les langues. Dit pour tu dis, que la raison pour laquelle tu dis tout genou et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Lui kataya da balekom dobe que t'es pour l'homme ah, lui que t'es pour l'homme si kerebokom dobe que pour le ah. Quel Dieu merveilleux tu es, quel Dieu merveilleux tu es, quel Dieu merveilleux tu es. Se Le ciel et la tête à dos Quel Dieu merveilleux tu es Quel Dieu formidable tu es Laisse-moi seulement t'adorer ce soir Laisse-moi seulement te louer Laisse-moi seulement regarder ton beau visage Laisse-moi seulement te contempler ce soir Laisse-moi seulement te dire que tu es merveilleux Laisse-moi ce soir te dire Éternel, tu mérites qu'on t'adore Tu mérites qu'on te loue Tu mérites qu'on te célèbre Il y a une chante qui pouvait le dire Même si ce que je te demande Même si ce n'est pas encore le temps Même si je ne vois pas Mais une chose suivre, est sûre C'est que moi je sais que tu as déjà fait Et tu as trop fait même Tu as trop fait et personne ici ne peut dire que tu n'as pas fait. Tu as fait. Ce que tu as fait est énorme. Ce que tu as fait pour nous est grand, est déjà, est déjà grand. Donner ton fils unique. Donner quelqu'un avec qui tu étais au commencement. Donner, donner ta vie. Donner ce qui, ce, ce qui te coûte cher. Pour sauver des enfants qui ont été rebelles. Pour sauver des enfants qui t'ont volé. Pour sauver des créatures qui t'ont manqué de respect. Pour sauver des créatures qui qui, qui sont à qui ont, qui ont, qui ont pratiqué des œuvres. Qui sont contre nature. Pour sauver des, des, des, des créatures qui t'ont tourné le dos. Pour, pour sauver ces créatures qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui chaque jour te déshonorent. Quel Dieu merveilleux tu es. Et la Bible nous dit que. Tu aimes le pécheur. Mais c'est le péché que tu détestes. Quel Dieu merveilleux tu es. Les autres dieux, ceux qui se prononcent, ceux qui disent qu'ils sont des dieux sur cette terre, lorsque une personne fait des fautes, ils détestent cette personne-là. Mais toi, tu aimes, tu nous aimes toujours. Malgré notre faute, tu nous veux près de toi. Tu nous veux près de toi. Tu veux enlever... Tu veux enlever ce qui nous fait chuter. Tu veux enlever nos faiblesses. C'est pourquoi tu nous as laissé le Saint-Esprit. Quel Dieu merveilleux tu es. Tu t'es pas obligé de nous laisser le Saint-Esprit. Mais à cause de notre bien, pour notre propre bien, tu as décidé de nous laisser le Saint-Esprit. Quel Dieu merveilleux tu es. toujours nous Fléchira. Tout l'eau confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Tout genou, nous, nous, nous, nous, fléchira. Tout l'homme confessera que Jésus est Seigneur, il est Seigneur, tout genou fléchira, tout cela confesse Jésus fléchira et toute l'homme confessera que Jésus est Seigneur, il est Seigneur, Tout Jésus est Seigneur, il est Seigneur. El Shaddai, et Shaddai, Eliyona, Jonai, Dajona, tu es le même. Par le nom puissant que j'aime, El Shaddai, El Shaddai. Et qu'en à ton âge, je te louerai où que j'aille, El Shaddai. Les années l'ont bien montré, tu es venu en ton temps, parmi ces El Shaddai, El Shaddai, El je te loue où que j'aille, El Shaddai. Je te loue où que j'aille, El Shaddai. Je n'ai rien avec ma voix. La gloire. Oh, loue, oh, oh, te, oh, la gloire je n'ai rien avec ma louange je te rends la gloire je n'ai rien papa avec mon adoration je viens te contempler je n'ai rien jésus avec ma voix, je viens t'exanter. Quel Dieu me veuille, tu es. Je n'ai rien, Jésus. Avec ma voix, je viens pour t'honorer. Je n'ai rien. Avec ma voix, je te dis merci. Avec ma voix, je te dis merci. De tout mon cœur, je célèbre ton Seigneur. Je n'ai rien, Jésus, avec ma voix, je te dis merci. Je n'ai rien, papa, avec ma voix, je te dis merci. Cœur, je veux te louer Je n'ai rien Papa et Avec ma voix Je te rends La gloire Avec ma voix Je te rends La gloire De tout mon cœur Je célèbre Ton nom. Je n'ai rien Jésus avec ma voix, je te dis merci. Avec mes genoux, je te rends la gloire. Les beaux Avec mes mains, je te rends la gloire. Avec mon cœur, je te rends la gloire. Avec ma voix, je te Makayana am a man of a man of a Mari am a man who is a man who is a man Je te loue oh, la gloire. ô oh, Jésus, je ne cesserai de louer ton saint nom. Car ta fidélité dure à jamais. Je ne peux que chanter, oh, tous les jours tes louange. Je ne peux que chanter, haut, oh. ah. Mmh, mmh, mmh, mmh, mmh. Quand je pense à tout ce que tu as fait pour moi Et quand je me souviens, Papa, oh, de là où tu m'as enlevé Et quand je me souviens De la prison où j'étais tu as coupé les chaînes Et quand je me souviens de la bassesse où j'étais et tu m'as relevé. Et quand je me souviens de la boue où j'étais et tu m'as lavé par ton sang. Je ne peux que chanter au papa, tous les jours tes louanges. Ah, je ne peux que chanter au mon roi, tous les jours tes louanges. Je ne peux que chanter au papa, tous les jours tes louanges. Je ne peux que chanter au oh papa tous les jours tes louanges. C'est en te chantant que je trouve la force, c'est en t'adorant que je trouve la vigueur. C'est en t'élévant que je trouve ma joie, c'est en t'élévant que je trouve la force. Je ne peux que chanter au oh papa tous les jours tes louanges. Je ne cesserai de chanter au oh papa tous les jours tes louanges. Qui va m'empêcher de te chanter Quelle situation qui va m'arrêter Qui va m'empêcher de te louer Quelle situation qui va m'empêcher Qui va m'empêcher de te féliciter Quelle situation qui va m'empêcher Oh, je ne cesserai de chanter, oh, papa, tous les jours tes louanges. Je ne cesserai de chanter, oh, mon roi, tous les jours tes louanges. En janvier tu m'as béni, en février tu as guéri ma famille. En mars tu as réconcilié ma famille. En avril tu as fait encore du bien. En mai tu m'as guéri, oh, en juin tu m'as délivré. En juillet tu as opéré des prodiges. Oh. En août tu n'as cessé de m'aider. En cet ans, tu as fait encore, tu fais encore et tu le feras jusqu'à la fin. Je ne peux que chanter au papa, tous les jours louange. Ah, Laisse-moi chanter au oh mon Dieu, tous les jours tes louanges. Laisse-moi chanter au oh papa, tous les jours tes louanges. Rebo shanta ya da balabasi ya, Wikete kete ba shanta ya da balabayi, kuluba yanta ya da balaba ya ya kante yo, ba si kalada yante, ali ya goto, rebo shanta ya da balabayi, ali sekete, we je ne peux que chanter, oh papa, tous les jours tes louange. Je ne peux que chanter, au mon roi, tous les jours tes louanges. Je ne peux que chanter, oh mon Dieu, tous les jours tes louanges. Grâce à toi, oh, oh oh ma vie a changé. Grâce à toi, ma vie a changé, oh hey. Grâce à toi, ma vie a changé, oh. Eh. Grâce à toi, ma vie a changé, oh. Ah. Grâce à toi, eh, eh. Grâce à toi, et non grâce à un homme. Grâce à toi seul. Grâce à toi seul. Grâce à toi, ma vie a changé, oh. oh. À toi, changée, oh. hey. Je ne peux que chanter, oh, tous les jours tes louanges C'est là que je trouve ma force, lorsque moi je me mets à t'adorer C'est là que je trouve ma paix, lorsque je me mets à chanter tes louanges Je ne cesserai de te chanter, oh papa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 tous les jours, tes louanges. Je ne peux que chanter, au papa, et tous les jours, tes louanges. Je ne peux que chanter, oh, tous les jours, tes louanges. Ouïon yami tout où tu me souhaiteras, ouïon Yeah. Tu es le Dieu dont l'amour est grand Tu es le Dieu dont la puissance est grande Ce que tu as fait pour moi, pour mes frères pour cette plateforme, est si grand, tu mérites l'élévation, adoration à papa Yahweh. Tu mérites notre adoration. Oh, et Fatah. Oh, oh, oh. Ah, Jésus, il mérite l'adoration. Il est le Dieu dont l'amour est grand. Il est le Dieu dont la puissance est trop grande. Ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour toi, mon frère, ma soeur, ainsi si grand qu'il mérite. Nos acclamations, ce qu'il a fait pour nous, mes frères et sœurs, ainsi grand, il mérite l'adoration. Il est le Dieu dont l'amour est grand. Il est le Dieu qui a décidé de donner son Fils unique, Jésus, ce qu'il a fait pour nous. Ce qu'il a fait pour l'univers, ce qu'il a fait pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, est si grand, est si grand, est si grand, est si grand. Il mérite, il mérite nos actions de grâce. Oh, oh, oh, oh Jésus-Christ, tu mérites notre adoration. Yeah, Jésus, oh, oh, oh, tu mérites notre adoration. Yeah, Jésus-Christ, tu mérites, mon adoration. à Saint-Papa oh yeah, oh, oh yeah. I papa na miti, mi Jesus, yon dang, oh yeah, oh yeah, en pao, oh yeah, oh yeah, oh yeah. papa na miti, oye yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh papa na miti, mi Jesus, yon o oh yeah, oh yeah, en pao, oh yeah, oh yeah, Oh yeah, oh yeah, me quoi, sorry, not to lose, oh yeah, oh yeah oh, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. La nouvelle que j'ai apprise, elle est bonne, elle est bonne. La nouvelle que j'ai entendue, elle est, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Ce que Dieu a fait pour moi est grand, est grand. Ce que Dieu a fait pour toi est énorme. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. C'est grand, c'est grand Voilà pourquoi mon âme se met à chanter Car c'est grand, quand c'est grand C'est grand, c'est grand, c'est énorme Ce que Dieu a fait pour moi est grand, est grand Ce que Dieu a fait pour toi adorateur, c'est grand C'est grand, c'est grand, c'est grand c'est grand, c'est grand, c'est grand, c'est grand, c'est énorme, voilà pourquoi je me mets à chanter, t'as c'est grand, c'est grand, c'est grand, c'est grand, c'est énorme, c'est énorme. Oh yeah, oh yeah, oh. J'annonce à un adorateur une adoratrice, tes nouvelles seront toujours bonnes. Tes nouvelles seront toujours bonnes. Tes nouvelles seront toujours bonnes. Le diable s'attend à ce que tu dises ça ne va pas. Mais laisse-moi te dire, si quelqu'un te demande quelque chose, quel que soit ce qui se passe, quelles que soient les difficultés, Proclame que ça va. dit que tout va bien. Tes nouvelles seront toujours bonnes. Ce chant dit, la nouvelle que j'ai entendue, la nouvelle est bonne. Je dis à quelqu'un, ce mois de septembre, le mois de, nous sommes aujourd'hui le 18. Ce n'est pas encore fini. Le 19, les bonnes nouvelles arrivent le 19. Le 20, on reçoit uniquement les bonnes nouvelles. Le 21, uniquement les bonnes nouvelles. Donc ce soir, nous allons déclarer, nous allons, et, et pour ceux qui sont dans leur chambre, tu vas ouvrir la porte de ta chambre et tu vas, tu vas, tu vas appeler les bonnes nouvelles. Que les bonnes nouvelles entrent dans ta chambre, que les bonnes nouvelles entrent dans ta maison, que les bonnes nouvelles entrent dans ton travail, que les bonnes nouvelles entrent. Dans le bureau de ton patron Afin que le patron puisse te, te favoriser Que les bonnes nouvelles Entrent ce, ce, dans, dans ta vie Nous appelons les bonnes nouvelles Uniquement les bonnes nouvelles Nous refusons les mauvaises nouvelles Nous refusons les plans du, de Satan Et nous permettons uniquement Les projets de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit Au nom de Jésus Ce soir, j'ouvre la porte de ma chambre Et j'appelle les bonnes nouvelles J'ouvre la porte de cette maison Et j'appelle les bonnes nouvelles au nom de Jésus les bonnes nouvelles, entrez entrez en ce soir dans cette maison entrez en ce soir, les bonnes nouvelles entrez en ce soir dans cette maison au nom de Jésus les prochats nous sommes en ce soir le 18 le 18, les prochats de cette heure là jusqu'à minuit, les bonnes nouvelles entrez, les prochats les prochats les prochats les prochats à partir de minuit une minute. nous sommes au 19, entrez les Bonne nouvelle, Il est écrit Voici tu appelleras les nations que tu ne connais pas Et les nations qui ne te connaissent pas Accourront à toi, raison pour laquelle Sur la base de cette parole, nous ne connaissons pas Où le bonheur se trouve Les prochains Que le bonheur, qu'il soit un vent Qu'il soit qui que ce soit, qu'il soit un esprit Nous l'appelons au nom de Jésus pour qu'on De la même manière que Dieu a dit à Ezekiel, prophétisant, nous prophétisons en ce soir, les tes et toi le bonheur, entre, fais ton entrée fais ton entrée dans tous les domaines de notre vie fais ton entrée, fais ton entrée, entre installe-toi, les prochata d'abala. la bonne nouvelle, fais ton entrée Lui de boruba, voici ce que nous voulons, pour ces derniers jours de ce mois, nous voulons uniquement les bonnes nouvelles, jusqu'en octobre, les bonnes nouvelles, les bonnes nouvelles en novembre, les bonnes nouvelles en décembre uniquement les bonnes nouvelles, les bonnes nouvelles en 2020, les bonnes nouvelles, les pochata, bonnes nouvelles, où te caches-tu? Les proches chata Yanaba. J'ouvre toutes les fenêtres, entrez, les poches qui étaient pour ba oui qui était pour ba le bo, la promotion, entrez, les causes. Pour les pour invitations dans les pays, entrer les les la bonne nouvelle, la pour le succès entrer, était pour la paix du cœur entrez, les Entrez maintenant au nom de Jésus le des la guérison Le prix que c'était pour la paix la joie c'était pour nous déclarons que à partir de ce soir du 18 jusqu'à la fin du mois nous déclarons la joie dans nos maisons la joie dans nos cœurs, la joie dans nos familles uniquement nous dansons nous célébrons l'Éternel comme le roi David nous nous refusons la tristesse. « Nous défonçons le mois d'octobre. Les Nous n'avons pas à attendre le mois d'octobre pour faire des déclarations. pour le il est maintenant, à courir, à Car il est écrit, voici, j'appellerai les nations que je ne connais pas. Vous êtes une nation, venez maintenant, venez maintenant, venez maintenant, venez maintenant. « Les richesses qui sont Les richesses qui sont se cache dans les nations, dans les pays. Venez maintenant, venez maintenant. Les bienfaiteurs, les promoteurs, les brochats, à taillade Venez maintenant, venez maintenant. Libres ces de route. lui qui était pour l'obstacle au précatage. Venez, lui qui était pour des quatre vents. Lui que c'est à balaballon coto précat d'ibos. Sans Venez maintenant de la France. Venez des États-Unis. Venez du Niger. Venez du Togo. Venez du Cameroun. Venez, venez, venez du Bénin. Venez du Nigeria. Lui qui sont pour accourir partout qu'il y a un bouteillage de maison de bonheur dans nos vies qu'il y a un bouteillage de bonheur dans nos familles dans nos travail dans nos entreprises Un bouteillage de bonheur Un bouteillage de proposition d'embauche la faveur la grâce je je déclare que dans la maison où je suis, il n'y a que le bonheur et la grâce. Je suis favorisé. Je déclare que dans cette maison, l'or et l'argent ne manquera jamais. Je déclare que les pleurs cessent dans cette maison au nom de Jésus. Je pleure uniquement parce que je suis devant le roi. Parce que je suis rempli de sa présence. Mais je ne pleure pas pour une situation. Fini les pleurs, fini les difficultés. Pour un telle est ma position au nom de Jésus, pour qui pour il est écrit. Ce que vous liez sur la terre est lié dans les cieux. Et ce que vous déliez sur la terre est délié dans les cieux. Donc ce que nous avons permis en ce soir est permis et accepté par Dieu dans, dans, dans, dans les cieux. Au nom de Jésus, nous déclarons que le sang de Jésus couvre nos maisons au nom de Jésus. Nous refusons tous les appels sataniques. Nous refusons tous les appels de, de perturbation au nom de Jésus. Nous les voulons à l'échec. C'est ce que nous refusons. Nous permettons uniquement... La volonté de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, uniquement en cette nuit, nous déclarons une nuit paisible au nom de Jésus. nous déclarons que notre maison est appelée, le lieu où nous dormons, où nous habitons est appelé, un lieu de prière, un lieu d'adoration, un lieu où nous rencontrons l'éternel au nom de Jésus. Merci Père Céleste pour ta bonté. Éternel, quel Dieu merveilleux tu es. Reçois toute la gloire. C'est sur la base de ta parole que nous avons appelé toutes ces choses. Oh, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, merci pour ta fidélité. Merci de nous révéler encore ce que nous devons faire au nom de Jésus pour cette nuit. Merci de nous réveiller à temps pour que nous puissions, éternel, mon Dieu, préparer le culte. Éternel, mon Dieu, nous ne voulons pas tomber éternel dans nos différents cultes, éternel comme ça, non. Éternel, nous ne sommes pas des pasteurs, nous ne sommes pas éternel, mon Dieu, mon roi, des, des, des, des, des, des, des, des, des prophètes, mais nous voulons préparer ce culte avec toi. Nous nous te, voulons te, te, te, demander qu'est-ce que, qu'est-ce que tu vas faire. Nous voulons te dire ce que, ce, ce, ce, que nous, nous voulons te demander quelle est ta parole que tu vas donner. Nous voulons préparer cela avec toi. Nous voulons préparer nos offrandes d'abord ce soir. Nous voulons préparer tout ce que nous allons t'offrir demain, éternel mon Dieu, comme sacrifice de louange ce soir d'abord. Nous ne voulons pas être surpris lorsque nous serons éternel mon Dieu avec nos frères. Raison pour laquelle nous t'implorons. Saint-Esprit, conduis-nous dans ta vérité révèle-nous ta parole. Éternel, je veux te prier, éternel, mon Dieu, pour tous les différents adorateurs, éternel, demain, éternel, chaque adorateur, chaque adoratrice, éternel, pâtura, éternel, mon Dieu, roi, dans ce lieu, dans son lieu de culte, éternel, mon Dieu, pour élever la voix, pour te louer. Saint-Esprit, je te prie, éternel, mon Dieu, mon roi, de faire grâce, éternel, mon Dieu, à ces différents... Aux hommes de Dieu, éternel mon Dieu, qui vont nous annoncer la parole. Seigneur, nous te prions pour l'Église, nous te prions pour tous ces pasteurs, nous te prions pour tous ces prophètes, éternel mon Dieu, qui vont éternel véhiculer, éternel le message, qui vont parler. Nous te prions Saint-Esprit, de leur donner un esprit de révélation, afin que éternel ce qui sortira de leur bouche, éternel mon Dieu, nous fasse du bien, parce que nous voulons être révélés. Il est écrit dans ta parole que la création attend notre révélation. Sans révélation, nous ne pouvons rien faire. Sans révélation, ce monde ne pourra pas changer Nous voulons être révélés Nous voulons la parole révélée Et la parole révélée, Saint-Esprit, c'est toi qui donnes cette parole Que ta grâce, que ton esprit tombe sur tous les serviteurs de Dieu Sur tous ceux qui t'adorent en esprit et en vérité Seigneur, merci pour ta fidélité Nous déclarons que cette nuit est une nuit bénie Nous déclarons que tu es le maître des temps et des circonstances Nous déclarons que demain nous partons au rendez-vous Et nous te croisons là-bas encore Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus, merci Père éternel pour ta fidélité que toute la gloire te soit rendue, au nom de Jésus que j'ai prié, merci Seigneur, merci, merci, merci, merci pour ton sang qui couvre cette plateforme, merci Seigneur pour la vie de tous les adorateurs, merci de fortifier tous ces éternels mon Dieu qui sont découragés, merci éternel mon Dieu, mon roi, de donner éternel mon Dieu la réponse éternel demain à quelqu'un éternel mon Dieu, qui passe, qui t'a posé une question, qui passe par des moments difficiles, merci Seigneur de nous enseigner, nous voulons éternel mon Dieu plus de toi, reçois tout la gloire au nom de Jésus adorateur, adoratrice, shalom, shalom shalom, que Dieu nous bénisse abondamment, abondamment abondamment, abondamment que celui qui, qui, qui, qui sent qu'il veut encore louer le Seigneur, adorer le Seigneur qu'il qu qu rentre dans sa chambre et qu'il continue d'adorer le Seigneur, qu'il continue de le célébrer, qu'il continue de, c'est-à-dire, même si c'est un chant qui te vient à tête, hein, mets ce chant là devant le trône du Père et attends, attends. Jésus pouvait le dire à, à, à ses disciples, il dit « Attendez, lorsque Jésus devait monter au Père, Jésus a dit « Attendez là, ne, pas, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne partez pas quelque part, ne partez pas en voyage, restez là » restez là, restez là parce que je vais vous envoyer le Saint-Esprit je vais vous envoyer le Saint-Esprit et lorsque vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous serez mes témoins dans tout l'univers dans le monde entier, donc je veux dire à quelqu'un en ce soir, attendons là en prière, restons en prière quel que soit ce qui se passe, restons en prière, le, quand le Seigneur a dit que je vais vous donner le Saint-Esprit il n'a pas, pas claqué les doigts comme ça, Jésus pouvait envoyer en même temps directement le Saint-Esprit, mais ils avaient besoin de la plénitude du Saint-Esprit et nous aussi, nous avons besoin de la peinture du Saint-Esprit. alors lorsque, lorsque le Seigneur nous met, lorsque le Seigneur a, a, a envie encore que nous restons devant sa face, n'hésitons pas parce que le Seigneur Jésus veut nous remplir par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut nous communiquer des choses. Restons là, restons là. Ne nous pressons pas d'aller faire beaucoup de choses. Ne nous pressons pas à faire beaucoup de programmes. Ne nous pressons pas